Bon salut tout le monde, c'est dimanche, on est euh, à l'île du Prince-Édouard, pis là on est dans une par un parc ici, on va faire quelques visites, euh, des sentiers, puis bon euh... oh, petit suisse. Ici on a trouvé une espèce de, c'est quoi on est ici là, fort, euh, je sais pas quoi, on a trouvé une plage avec plein de galets vraiment plats, Qui Laurence c'est un champ, Le Paul il devient très bon aussi, Allez faire faire des ricochets sur l'eau, fait que là on va regarder, c'est qui qui en fait le plus? Toi aussi, toi aussi. Comment ça va être bon, ben? ça être bon, hein? 1, go, go! Regarde, ça. C'est bon ça. Vas-y ça. Wow! bon ouais, C'est bon ça. Wow! ça. C'est bon ça. Go! Wow, ça, bon, ça. go. Okay. Hey, bravo, Paul. Ouais, a hey Paul, es non, salé, ça. Paul, Paul, C'est C'est ça. C'est Vas-y Laurent avec un méga! Ah, ok, on a toutes sortes de champions ici, du galet. Le lance et du galet, je pense, qu'on va le compter, mais pas les faire 8, 8, peut-être 9. Bravo à Paul! Bravo à Laurent aussi! C'est pas mais c'est chouette, hein! Ouais. Ce matin, on s'en va au musée de la patate, Il était à quelle place? Hein? Dans l'ouest de l'île, et pas Bacon's mais dans, dans l'ouest de l'île, euh, de l'île du presse Apparemment, il y a là la plus grosse patate au monde. C'est vrai ça? On sait pas si c'est vrai. On va, on va tout savoir sur la patate, nous on va être des pros de la patate. Il as assez peur pour aller. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il Pour à. Faire. Des corbillards de patates. C'est toutes les choses qui emportent les patates, ce <rire> qui les fait mourir. Le cœur noir, la pourriture molle, les taupins, les verres blancs. La gale verruqueuse. La gale verruqueuse. On va bientôt devenir des champions de la pomme de terre. C'est quoi une patate qui dit à une tomate? Hey, tomatoes! sauce! la tomate, au Japon. Oh, c'est cool. <rire> Toujours dans le musée de la patate, on découvre les outils qui servent à sa culture. On est ici dans le musée acadien de l'île du Prince-Édouard. Euh, on a commencé la visite par un beau petit film. Moi, j'ai pleuré. <rire> Je trouvais ça vraiment triste. Ils ont eu beaucoup d'épreuves dans leur histoire. Ça fait quelques musiques qu'on fait, je pense que ça s'épuise. C'est beau. Hello. Hello. Hello. À 5 minutes de la maison, on est allé visiter la crique au Canot. C'est une vaste plage découverte quand la marée est basse et complètement couverte quand la marée est haute. Il se forme donc là plein de petites pataugeoires et ça regorge de vie là-dedans. Des crabes, des étoiles de mer, des méduses, wow. des escargots, et aussi. Poissons, ma Il, y Il y a deux patates qui marchent dans la rue. Il y a une patate c'est qui se fait écraser. L'autre patate a dit oh purée. Il faut okay. que tout le monde rit, là. Ah, ah, ah, ah. <rire> Aujourd'hui on s'en va voir le spectacle dans la maison pignon vert à Charlotte euh, ce soir, ça. mais ce matin. On s'en va visiter les Vanco Farms. Quelqu'un qu'on a rencontré euh, dimanche euh, connaissait une autre personne qui était un propriétaire des fermes Vanco. Fait que là on les a appelés, ils les ont appelé, elle m'a rappelé et puis on, finalement on va aller les visiter. C'est quelque une chose qu peut, tout le monde peut faire c'est comme euh, la, la, la propriétaire va nous recevoir dans sa ferme. Fait qu'elle dit oh, « y a pas grand chose qui se passe dans les champs, fait qu'on va vous montrer la plant. » Je sais pas si ça a l'air de quoi mais je pense que ça va être assez cool, j'ai bien hâte d'y aller. Il est gros. Il oui. est poppé. Oui. Nico, t'as aimé saler la chose de patate, toi mais il fait chaud de Qu'est-ce que t'as aimé? Plus? Les patates! T'as aimé ça les patates? Polo, c'est quoi la machine que t'as préférée toi? Moi les pas? deux machines blanches. Les machines blanches? Ok. Qui prenaient les, ah, les gros manches. bras là? Qui prenaient les pattes prenaient les boîtes? Wow. Ouais. Moi j'ai oh, joué le coup cool. la machine qui joué. Joué. Ouais. Qui fait tout. Ouais. Qui ouvre les sacs. Ah oui qui les puis qui l'ouvre. le sac, ouvre Qui ouvre les sacs. Qui scelle <rire> là. Comme c'est C'est les grosses moches ouais. Moi je prend trois à la fois. Ah ouais. trois bacs de patates. Oui. Ah, C'était vraiment fascinant de voir tout le processus là, de... Bon, on n'est pas allé dans le champ là, parce qu'il pleuvait, ouais, ouais. mais euh, de voir toutes les étapes, parce qu'on a vu comme les patates qui arrivaient, comme pleines de roches, puis de terre, puis tout ça, puis euh, le tri, le lavage, en tout cas l'empaquetage, pour voir à la fin euh, dans l'emballage que je l'achète au Costco. Là. <rire> C'est quand même spécial. Un gros merci aux fermes Vanco pour nous avoir permis de faire ça. Franchement, c'est très généreux de repart. Hey, là, vous, là, on se repart bientôt là. Merci là des patates. Hey les enfants! Vous savez qu'est-ce qui est, est. quoi qui est pire pour une patate? C'est quoi qui est la, la, la pire chose qui peut arriver à une patate? C'est cassé frites! C'est cassé frites! <rire> là on est ici. Au village Orwell! Aujourd'hui, alors on va visiter ce petit village-là, Orwell. Apparemment, il y a un forgeron qui va nous montrer à faire des choses. La pièce de métal sur laquelle il donne. Oh! Okay. Non, je vais marquer la place un trou. Ah il va le tourner! C'est comme ça que ça se décore! Hello. La dernière... Et c'est terminé. Ah, Donc, oui. Je vais vous donner le crochet qu'on a cadeau. Oh mon ah. coup, Merci beaucoup! Hey! C'est un crochet qu'on peut mettre chez nous Vous mettre à... vos... C'est vraiment trop cool! Il a twisté. Oh. Wow! Wow! Voilà, ça c'est le dos. Ah, yuck! Yeah. Tu peux voir le musée ici, et un morceau de cheval. Je veux vous donner ça comme un mémoire. Ah ouais! Tu peux le couper ici. Et ici. Tu le mets dans ta chambre. Où <laughs> est-ce <laughs> que vous avez appris à faire ça? Ah, uh, juste ici. Ok. Uh, l'île du Prince Édouard. Ontario, Québec, Nouveau Brunswick, Nouvelle Écosse Coco c la C'est vache C'est pas un concombre Est-ce Est que t'aimes les chars il y en a en dessous des chats. C'est quoi qu'il y a? Des chèvres comme ça. Oh! Les oh. ah. trois petits chers gros qui sont nés la semaine dernière. Go! Yeah. C'est bien passé quand même. À vous. Bravo! Nicolas, de tous les frères et sœurs, c'est toi qui as le plus tenace, qui a duré le plus longtemps. On a fait euh, une petite randonnée de 45 minutes peut-être. Euh, un peu moins qu'une heure. On s'est dans la forêt, sur une plage. Puis dans la forêt encore. C'était vraiment cool! <rire> Marie-Rose, toi aussi, t'es sur un cheval? C'était chouette? <rire> T'as aimé ça? Oui. En voyage, c'est souvent la vie paisible.